Bonjour et merci de nous suivre pour ce 2 minutes hebdomadaire avec Terre Sainte Magazine. Durant la semaine écoulée, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas ont pris le temps de se souvenir. Mardi 21 avril en Israël, c'était Yom HaShoah, le souvenir des 6 millions de Juifs morts assassinés durant l'Holocauste. Chaque année à cette occasion, tout Israël se fige au son de la sirène. En temps de confinement, c'est de leur balcon que les Juifs ont respecté ces deux minutes de silence. Autre commémoration ce vendredi 24 avril. Les Arméniens ont marqué le 105e anniversaire du génocide. À Jérusalem, un petit comité s'est retrouvé dans le cimetière du Mont Sillon, tandis que le couvent syriaque orthodoxe Saint-Marc sonnait la cloche pour la Seifo, littéralement l'épée qui a décimé 70% des araméens de Turquie. Jérusalem poursuit sa vie de prière. Après les fêtes juives et chrétiennes, c'est aux musulmans d'entrer dans le mois de jeûne de ramadan. Tandis que l'esplanade des mosquées reste fermée, livrée aux oiseaux, les fidèles se sont rassemblés dans les rues en gardant les distances sanitaires lors du premier vendredi de ramadan. Décidément, Jérusalem se souvient être une ville de prière. Fait exceptionnel, après avoir prié ensemble mais en silence sur le toit de la municipalité le 26 mars, le 22 avril dernier, les chefs religieux, juifs, chrétiens, musulmans et druzes ont prononcé ensemble une prière. À l'occasion de cette prière, Mgr Pizzaballa a rappelé la vocation de Jérusalem, celle d'être une maison de prière pour tous les peuples. C'est dans cet esprit que Terre Sainte magazine, dans son prochain numéro, va consacrer 24 pages à la prière en temps de pandémie. Une prière qui n'entend pas demander à Dieu qu'il agisse avec une baguette magique pour éloigner de nous ce fléau. Mais qui nous rappelle que Jésus est pour nous un modèle pour passer de la souffrance à une vie nouvelle. Nous avons largement illustré ces pages de photos magnifiques. Pour les voir, il faudra être abonné avant le 5 mai. Alors retrouvez-nous vite sur notre boutique terre -Sainte .fr. En utilisant le code Jérusalem2020, 20, vous bénéficierez même d'une promotion de 20% sur votre nouvel abonnement. À bientôt